Good morning à l'aide de ne ce soir jour de l'union de Sharon benfoschima sala clodi çaiban fortjuna sala si vous c'était aussi déjeuner prochaine toute de 7 minutes éternel nous et un ma'shetan iprak bet mishna bet amdu batfila bitfila morilin l'fnei ateva zakken wa ragil w yashlo banim u 24 18 od 6 on a commencé à entrer depuis le début du chapitre dans le rituel que l'on faisait lorsqu'il fallait faire les tefilotes pendant les jours de jeûne, pendant les jours de jeûne de, de, de pour la pluie, après qu'on avait fait les trois jours que pour les trois jours pour le public depuis le petit matin, et les trois jours depuis le soir, après, on avait une série de sept jeûnes, il y avait un rituel très rigoureux, où il fallait faire, se réunir tous ensemble dans, sur la place publique, et qui est. On commençait avec une, des, des paroles de, de, de, de réveil du vieux, du, du vieillard du, du, de, de la ville, qui nous disait, donc, comme ce qu'on avait vu dans la, la mécha précédente, il nous, il, il nous rappelait alors pour nous dire, « J'aime, il attend notre tchouva, il attend pas qu'on fasse des belles actions et des belles filotes. Il attend essentiellement, « Après, une fois que tu fais tchouva, alors tu feras toutes tes, tout tes filotes. Et donc maintenant, une fois qu'on a, qui nous a non, fait des paroles de remontrance, alors, « Amdou Tfila, on pourra se lever et commencer à faire la tfila. Depuis chaque le matin, et comment est-ce qu'on fait? Mouridine zaken vergil. Donc déjà, on fera descendre devant la teva devant le, le, le pupitre où ce qu'on va prier, eh bien un zaken vergil, une personne de âgée et qui a l'habitude de bien prier aussi. Ouais, toujours. Pour tous les yemim noraim, on préfère toujours quelqu'un qui a passé au moins 30 ans. Un chaleur qui si possible, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de responsabilités dans la vie en général, donc il a il, il voit plus l'importance, en l'occurrence, de la pluie ici. Mais Yashlobanim, en plus, on veut qu'il ait des enfants, Beto mais qu'il n'ait qu pas l'abondance chez lui, qu'il ait une situation difficile. Donc il faut qu'il comprenne bien que qu'il vive bien la scène, que s'il n'y a pas de pluie qui va tomber, eh bien le prochain été, ce sera très grave pour lui. Et comme ça, il va vraiment prier avec Arnaa, avec le cœur brisé. Que Dei Shei et la que son cœur soit entier et intègre durant la prière. Alors là, lorsqu'on va, après, lorsqu on, va alors on va faire la là comme d'habitude, et puis on va arriver ensuite à la Khazarat al shaler la Khazarat du shaler là au lieu que le Shaler-Sébourg va reprendre les 18 ou 19 brachotes classiques, ils vont rajouter encore 6. Donc 18 plus 6 ça fait 24, et c'est ce que la Mishnah me dit, et qui il va, Il va dire devant toute l'Assemblée qu'elle a là, les 24 brachotes particulières, que... Il va dire les 18 qui sont fixes dans tout, tous les jours de la tfila. Et en plus, au motif aléen, dans la tfila de tous les jours, au motif aléen, il devra ajouter encore 6 brachot supplémentaires. Que comme ce qu'on fait aujourd'hui, on ajoute le, le petit texte de Anénou dans son jeûne euh, en jeûne public. Là, on va voir justement qu'il y avait en fait de 7 brachot en fait, à ajouter. D'accord C'est-à-dire 6 bras trop de rajoutés, plus encore les, les 18 fixes, ça peut 24 au total. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslachakoto Salam.